Bonjour à tous. En décembre 1998, la NASA a lancé Mars Orbiter dans le but d'observer la planète Mars. Malheureusement, il y a eu un petit problème de conversion. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Pour éviter de faire des erreurs de conversion, il faut déjà étudier les préfixes des unités. Alors un préfixe en mathématiques comme en français, c'est quelque chose qui se place devant. Et là, pour les unités, ça se place devant une unité de mesure pour la modifier. Donc, je vous demande de recopier ce tableau, et on voit les différents préfixes que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre eux. kilo, hecto, dk, dsi, centi et milli. On va voir à quoi ils correspondent. Alors, le symbole pour le kilo c'est k, pour hecto c'est h, et puis pour dk et dsi, les deux commencent par d, alors il a fallu décider. Hein, pour dk on a mis les lettres dA, et pour dsi la lettre d centi, c'est un c, et puis mili, c'est un m. Et alors, combien, comment ça modifie l'unité de mesure Quand on parle de kilo, en fait, c'est 1000 fois plus grand. Quand on parle d'hecto, 100 fois plus grand. D'k, ça vient de 10, 10 fois plus grand. 6 cette fois, c'est 10 fois plus petit, on divise par 10. Centi, 100 fois plus petit, on divise par 100. Mili, 1000 fois plus petit, on divise par 1000. Ça correspond aux puissances de 10 suivantes. 10 puissance 3, 10 puissance 2, 10 puissance 1 quand on multiplie. Les puissances négatives quand on divise. 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 3. Voici un petit exemple. Un kg, si on regarde dans le tableau, ça correspond à 1000 grammes. Le kilo modifie l'unité du gramme. Un hectomètre, ça correspond à 100 mètres. Un décilitre, ça correspond à 0,1 litre. Comment on fait les conversions donc en général, on va utiliser un tableau. Un tableau de conversion en mettant toutes les unités et on va le remplir avec le nombre à convertir. Et attention, une erreur qui est souvent commise, il faudra mettre le chiffre des unités dans la colonne de l'unité de départ. Ça vient toujours mieux la compréhension avec un exemple. Donc là on avait vu dans une précédente vidéo que la distance entre Tokyo et Genève était de 997 500 000 cm, on voulait le convertir en kilomètres. Donc on fait le tableau, on met les kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres, décimètres, centimètres, millimètres. Donc on doit connaître par cœur tous ces préfixes. On a 97, 997 500 000 centimètres, donc le premier zéro à droite c'est le chiffre des unités, on le met en dessous de centimètres. Et puis on remplit de droite à gauche, les 0, 0, 0, 5, 7, 9, 9. Voilà, là on a en centimètres, on veut convertir en kilomètres, on va devoir mettre de côté tous les nombres qui ne sont pas des kilomètres, et donc là on a notre conversion, ça fait 9975 kilomètres. Bon, mais comment on fait quand il y a une virgule ben, Quand il y a une virgule, il faut la placer à droite de la colonne de l'unité de départ. Donc par exemple, si on convertit 4,502 hectogrammes en grammes, on fait notre tableau, kilogrammes, hectogrammes, décagramme, grammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes, on remplit notre 4,502 hectogrammes, le chiffre des unités c'est 4, donc on le met dans la colonne hectogrammes. On met la virgule à droite de cette colonne et puis on remplit après le 502. Maintenant on veut convertir en grammes, donc où va se placer notre virgule Mettez pause, essayez de réfléchir, on va la déplacer on va la déplacer à droite de la colonne grammes. Autrement dit, notre 4,502 hectogrammes ça fait 450,2 grammes. Voici pour les conversions. Attention, quand on aura des airs, il faudra faire deux colonnes pour chaque unité, parce qu'on n'aura pas des mètres, mais des mètres carrés par exemple. Pour les volumes, il faudra faire trois colonnes par unité, on n'aura pas des mètres, mais des mètres cubes. Donc si on veut convertir 50 mètres carrés en centimètres carrés, on refait le tableau, mais cette fois on met deux colonnes à chaque fois. Là on a bien 50 mètres carrés, pour décimètres carrés il y a deux colonnes, pour centimètres carrés il y a deux colonnes. On veut convertir en centimètres carrés, il faut remplir toutes les colonnes qui restent avec des zéros. Et donc, on trouve que 50 mètres carrés, c'est 500 000 centimètres carrés. La sonde Mars Orbiter s'est écrasée à cause d'un problème de conversion. Un ingénieur de la NASA avait utilisé une unité anglo-saxonne, la LIVRE. Du coup, il s'était trompé dans le calcul et la sonde s'est consumée, a brûlé, dans l'atmosphère martienne. Ça a coûté 122 millions de dollars quand même. Conséquence maintenant, la NASA utilise le système international. Alors faites pas comme cet ingénieur et n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.